Salut Eric Alors ça fait déjà un bout de temps que je voulais toujours te donner un feedback vidéo. Donc la première information que j'ai faite avec toi, ça doit faire trois ans maintenant, c'était Tipeee. Je, sais pas, je ne me souviens pas quand je suis arrivé à toi. Donc je crois que j'avais entendu parler de Tipeee, je suis passé sur le site de Nikon, du site de Nikon j'ai dû arriver chez toi. Et euh, j'ai suivi tout d'abord tes, tes vidéos. Que j'ai toujours beaucoup aimé. J'aime ai, ta franchise, ta, ton effet ta direct, ta, ta, ta spontanéité. Ça m'a toujours plu parce que je suis plutôt, genre, si tu veux, intellectuel. Et, alors, comme tu sais, je travaille donc moi dans la gestion du stress, c'est-à-dire que j'ai développé un, un training pour apprendre aux gens à gestir leur stress de façon autonome, ne plus être dépendant d'un coach ou de la personne. Et j'avais moi-même développé dans les 20 dernières années un, un, une forme de, de relaxation orientée sur le sensoriel. Euh, au début ça venait, ça venait sur le corps et puis j'ai essayé de le développer sur, sur le psyché, mais ça ne me restait pas tellement. Euh, je n'étais pas tellement satisfait, disons, des, des, des résultats. Et en apprenant et en connaissant Tipeee, j'ai vraiment surpris de la simplicité, de l'efficacité de, de Tipeee. Donc je l'ai utilisé de plus en plus et d'ailleurs je n'utilise plus la, ce que j'avais développé parce que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile de faire. Euh, difficile à faire dans, dans, dans la quotidiennité surtout, ça demandait beaucoup plus de, de retrait et voilà pour Tupi je dois dire je suis vraiment très satisfait mais je suis aussi très satisfait de l'avoir appris avec toi parce que j'adore ta façon euh, adore ta façon directe euh, j'adore le fait que tout ne fait pas de flou flou et euh, ne perd pas de temps et que tu es là comme personne, non pas comme, comme enseignant, si tu veux. Et ça, c'est... Tu es crédible. Et, et ça, ça, ça touche. Enfin, j'aime beaucoup ça. Alors, après le Tipeee que j'ai donc euh, intégré dans, ma, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon travail, j'ai appris, j'ai fait du fly. J'ai appris le fly chez toi. Et j'ai, euh, <rire> la même expérience, j'utilisais parce que je trouve que pour changer la qualité et la, la chimie du corps, c'est très important de travailler à un niveau pratiquement hom homéopathique, de petites doses euh, le, le long de la journée. Euh, parce qu'on est habitué, les con, les, conf, les euh, comment les <coughs> les comportements qu'on a sont sont habitués et sont euh, chimiquement habitués dans le corps, si tu veux. Donc, j'utilisais euh, la minute du cœur qui était... Qui, qui, qui demandait quand même aux gens, d'une part, bon, une minute, ça va, c'était la même chose que pour Fly, mais ça demandait de rentrer dans le corps euh, et de prendre conscience euh, d'émotions euh, expansives. Ce n'était pas aussi facile, ça demandait quand même plus de concentration. Et le problème de la concentration, c'est que plus tu es concentré, plus tu es dans le stress, donc moi, tu peux lâcher prise. Et... En connaissant, en apprenant le fly, qui, qui donc m'était très proche, j'ai tout de suite senti que c'est effectivement une très très bonne, très, bonne, une très bonne approche, parce que ça permet de faire quelque chose sans vouloir. Et j'utilise le fly, et je suis passé du fly au lio. Ça c'est excellent, c'est excellent, et je l'utilise maintenant si tu veux, Tipeee et, et Fly sont... Disons, que je travaille sur quatre niveaux, le, le corps, les émotions, le, le mental et l'énergie. Et, et, et, et là, ils sont pour moi la, la, la base, corps, émotions. C'est vraiment la, ce qui permet aux personnes après d'aller plus profondément dans la gestion du stress. Je suis très, très, très satisfait euh, de ton travail et d'avoir pu apprendre ça chez toi. La troisième formation que j'ai faite, que j'ai faite au, au début du lockdown, c'était euh, procrastinard. C'était quelque chose que je connais très bien. Euh, je dois dire, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que les, les, les premières parts m'ont tellement apporté, si tu veux, ont tellement changé ma façon de, de gérer ma, jo ma journée que je suis encore, euh, si on peut dire, rassasié. J'ai encore suffisamment à faire. Mais disons ce qui est, ce qui a pour moi était très important. D'abord, de nouveau, c'est ta façon de D'expliquer très clair, simple, sans fanfluche. Sans, sans j'avais toujours, euh, bon, naturellement, des, des grandes to-do listes parce que j'habite euh, en Italie, j'ai euh, 5 hectares autour de moi, donc je ne m'ennuie pas. Entre la maison dehors et, et les, les tradings, c'est vraiment souvent très très plein. Donc j'avais toujours ces, ces to-do to listes que j'avais avec moi et qui,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 c'est des trucs qui paraissent sous-simples, surtout de la façon dont ils te les raconte, sans flou-flou, euh, et qui sont énormes. Ça donne vraiment une grande euh, grande importance. Voilà. La dernière formation que j'ai faite, c'est le papier cul. Je veux dire, quand tu as proposé ça, je me suis dit, mais il est gonflé quand même. Euh, une formation <rire> sur le papier cul. Euh, ça me paraissait vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire, vraiment tomber du ciel. Je ne voyais, voyais pas du tout ce que ça pouvait, ce que ça voulait dire. Pourquoi tu faisais ça quoi. Et puis, bon, en regardant comme tu l'expliquais ta, ta façon, je me disais c'est quand même intéressant. Et par hasard, un peu peut-être, il y a eu une parallèle ces derniers temps. Là, surpris plusieurs fois d'utiliser vraiment une, une grande quantité de, de, de PQ parce que j'avais des petites pertes. Et cest ça m'ennuyait vraiment de, de, de, de dépenser, enfin, c'est pas au point de vue fric, mais de point de vue matériel, d'utiliser de, de, tant, tant, tant de PQ et dans le fond, de ne pas être non plus satisfait. Et donc, j'ai fait cette formation. Et ici aussi, j'ai été très, très surpris. Alors, comme je te disais, j'habite en Italie. En Italie, les toilettes ont... De façon générale, à euh, 80% des toilettes euh, ont des, des bidets. Donc, chez nous, on a aussi un bidet que je n'utilisais jamais, d'ailleurs. Euh, ça me paraissait complètement euh, dépassé, si tu veux. Donc, je, je n'utilise pas la bouteille, la, je ne suis pas souvent en, en vadrouille. Et je, mais euh, ça m'a vraiment étonné, d'abord, cette sensation vraiment d'être profondément propre l'impression pour moi aussi que euh, l'eau fraîche sur, euh, sur, sur l'anus le, le ravigote, lui donne plus de, de force et d'avoir vraiment l'impression d'être frais après, propre et frais, ça c'est vraiment, je n'avais jamais ça avec du papier et c'est un, ouais, un plaisir, en plus je dirais pour toi ça, ça peut-être un, un avantage de marketing parce que quand je vais aux toilettes, je pense à toi. Allez, salut Eric, à la prochaine, et peut-être on en parlera, parce qu'on reparlera ensemble, j on verra ça. Ok, salut et merci.